Vous êtes invité à un voyage entre les saveurs et les senteurs locales et celles de l'Orient. Une seule adresse, Couscous au rond-point barboteau bourg Pour toute réservation, contactez le 0690 37 34 86. Retrouvez également des plats mijotés et spécialités guadeloupéennes. Sur place ou à emporter, n'attendez plus et venez vous régaler chez Couscous. Guada Couscous, c'est au rond-point de Barboteau-Petitbourg, à l'angle de la route de la traversée. 0690 37 34 86.